Salut au oh toi l'internaute de 2014, c'est Jemil. Il y a quelques mois, nous donnions naissance ensemble à Mea Culpa, mon premier album. Ensemble parce que vous étiez alors près d'une centaine, à vous être mobilisés autour du projet présenté un peu plus tôt sur ulule.com. Grâce à vos soutiens, nous avions pu boucler le budget de la production indépendante et créer ce disque dont je suis très fier. Aujourd'hui vous êtes nombreux à l'écouter sur iTunes, Deezer, Google Play, mais aussi dans ses versions CD. Lorsque fin 2013 Mea Culpa est sorti, j'ai eu la chance de vous proposer un clip vidéo illustrant un premier extrait de l'album, le titre avec un grand A, en lecture sur YouTube. L'amour nous, partout. et puis toi. L'amour Aujourd'hui, il est question de réaliser un nouveau clip vidéo illustrant un nouvel extrait de mea culpa le titre La Télécommande Parfaitement aux antipodes du premier clip vidéo avec un grand A qui parle d'infidélité, de sexe et d'amour moderne avec une certaine légèreté d'apparence le titre La Télécommande aborde le sujet d'abord précis de l'influence des médias, des écrans sur nos vies et ensuite de tout un système sociétal dominateur qui nous pousse à surconsommer pour exister à avoir pour être Pour réaliser ce clip, j'ai fait appel à Maxime Martin Piconne un réalisateur lorrain, autodidacte et passionné. Je suis complètement fan de son travail et de son univers. Univers qui colle très bien à l'objectif que je me suis fixé au niveau visuel pour le clip de la télécommande. Je reste fidèle à mes envies, à mes valeurs et je continue ma route toujours bien entourée. Que ce soit avec mes équipes techniques, artistiques, mais surtout avec vous, avec qui j'entretiens ce lien fidèle et sincère depuis des années déjà. Du 15 juin au 15 juillet 2014, c'est une nouvelle occasion pour nous de prouver que l'Union fait la force. Que notre Union va encore nous permettre d'être ambitieux. Et de porter ce beau projet, ce nouveau projet, dont nous serons tous fiers demain. Je vous invite maintenant à découvrir et à soutenir le projet sur ulule.com. Découvrez tout ça sur gmail.fr aussi. Et partagez le hashtag LTVC sur Twitter, sur Facebook et tous les réseaux sociaux. Merci d'avance, vraiment, et à bientôt. Tu les comme